Hello les amis aujourd'hui je vais vous montrer le contenu de cette boîte et vous expliquer ce que c'est euh, et je vais vous expliquer trois raisons les trois raisons qui me poussent à me prendre un peu la tête à faire ça parce que pour tout vous dire allez je vous montre rapidement j'ai comme ça 20 colis par terre un peu partout chez moi alors qu'est ce que je suis en train de faire? Euh, j'ai lancé la troisième, promotion, la troisième session de la formation Partir de Rien. C'est une formation en 8 semaines euh, pour aider les débutants à lancer un business en ligne. Donc, je vais faire ça deux fois par an. La prochaine session sera en septembre. Vous pouvez d'ores et déjà aller sur Partir de Rien.fr vous inscrire sur la liste d'attente. Et donc là, je démarre euh, la session de printemps 2000, euh, 2000, 2019. Et donc, dans cette session, j'ai, euh, comme toutes les sessions, je vais envoyer ce colis et dans ce colis, il y a quoi Il y a un carnet Moleskine où les gens vont pouvoir prendre des notes pendant euh, les 8 semaines. Donc, il y a 7 modules. Donc, ils vont pouvoir prendre des notes dans ce beau carnet euh, que j'ai récupéré. Donc, tout le monde a ça. Il y a un livret de formation WordPress okay, de 26 pages que j'ai conçu moi-même. Il y a le guide du blogueur, alors qui n'est pas là, euh, mais euh, voilà, il y a le guide du blogueur. Ah ben si, il est là. Voilà. Mon livre qui est offert. Ceux qui l'ont déjà, euh, je ne ren renvoie pas à nouveau, c'est pour ça que j'avais décidé de mettre ce livre. Il y a quoi d'autre Il y a un classeur avec des enveloppes. Et en fait, chaque semaine, il y a des nouveaux modules qui se débloque sur Internet, c'est des vidéos que les gens regardent. Il y a des coachings en groupe où on va discuter et on va s'entraîner. Et chaque semaine, on ouvre une enveloppe ensemble. Et il y a quoi dans cette enveloppe Juste à titre d'exemple pour la première semaine, il y a carrément un livre synthèse de personnalité. Ok, je vous en ai déjà parlé. Euh, et chaque semaine, il y aura des fiches comme ça là. Par exemple, il y a une sorte de checklist. Voilà. Euh, et c'est à peu près et je vais vous expliquer maintenant pourquoi je fais ça, parce que comme vous pouvez le voir, c'est du temps, c'est de l'argent, euh, et personne ne fait ça, personne ne se prend la tête à faire ça sur internet, donc pourquoi je le fais La toute première chose, c'est parce que ça me passionne, j'aime ça, Ok je préfère faire ça pour tout vous dire que d'installer un blog WordPress à l'époque, je préférais installer un blog WordPress. Mais voilà, depuis que je suis petit, j'aime bien. Tout, quoi, les fournitures scolaires, tout ça, toute la papeterie quand j'étais petit, c'est quelque chose que j'aimais bien. Donc, premier, premièrement, j'aime bien. Le danger de quand on aime bien quelque chose en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on a tendance à vouloir le faire. Alors qu'il y a des choses qu'on aime bien qu'on ne devrait pas faire et déléguer. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire ça tout le temps, tout le temps. Mais la deuxième raison va vous aider à comprendre. La deuxième raison, c'est que j'ai envie de montrer de l'amour. À mes clients donc on n'est pas obligé d'envoyer un colis mais moi c'est ma manière d'exprimer ça il ya un livre qui s'appelle les langages de l'amour de gary chapman ça hein, et euh, il dit qu'un des langages de l'amour c'est le cadeau et donc pour moi je vois ça comme un cadeau que j'offre à mes clients qui n'étaient pas obligé d'avoir et c'est ma manière d'exprimer mon amour et ça c'est important parce que euh, je fais pas le business juste pour gagner de l'argent je le fais pour aider les gens et pour leur montrer que euh, j'ai un message pour eux, j'ai un message d'espoir et je veux les aider. C'est ça aussi la finalité. Euh, maintenant, le, euh, vous allez me dire, bon, c'est peut-être pas important, mais c'est important. Pourquoi Parce que en business, c'est important de réfléchir en termes de euh, valeur à vie des clients. Okay le lifetime value des, euh, des clients. C'est-à-dire que si aujourd'hui je montre de l'amour à un client qui ressent que. Bah déjà que ma formation est bonne et que je l'aime, eh ben, il y a plus de chances que ce client rachète d'autres produits plus tard. Okay? Je, je viens de penser il y a une quatrième raison. La troisième raison, je vais vous la donner, euh, c'est que c'est plus pédagogique. Pour moi, d'avoir du papier, des fiches à remplir avec un stylo, etc., c'est plus pédagogique et ça, c'était important aussi parce que moi, je, je ne suis pas un vendeur de formation, je suis un formateur en ligne. Okay. Pas que en ligne d'ailleurs. Je suis un formateur, un pédagogue. J'aide les gens à obtenir des résultats et j'estime que ce côté papier euh, va les aider un peu plus. Et quatrième raison, euh, c'est que bah, tout simplement, euh, c'est ma manière de combattre mes concurrents. Parce que j'ai des concurrents qui sont euh, euh, du moins les plus avancés, qui sont plus avancés que moi, qui ont une meilleure notoriété qui euh, sont plus établis que moi et euh, voilà sont plus connus donc quand vous vous êtes alors moi je me considère comme étant en, en, dans la moyenne haute hein, quand même parce que ça fait pas mal d'années que je fais ça bah, quand vous voulez rattraper les autres l'idée c'est de trouver des manières innovantes de montrer que vous valez aussi bien que voire mieux que les autres alors le but c'est pas d'être meilleur que les autres mais dans la tête d'un client l'idée est quand même la même chose c'est que par exemple, elle a 1000 euros, elle va acheter cette formation ou cette formation, d'accord Et donc, l'idée pour moi, c'est de faire un effort supplémentaire, un peu comme, euh, comme euh, le joueur de foot qui est remplaçant et qui veut montrer à l'entraîneur qu'il qui a sa place sur le terrain, il va faire un effort supplémentaire, il va rester une demi-heure en plus dans, durant l'entraînement. Et ben c'est ça aussi que je veux montrer à mes clients que euh, je peux leur apporter plus de valeur et en faisant ça, en suant. Je veux leur apporter ce message et qu'ils comprennent qu'ils ont fait le bon choix ou euh, quand ils ont acheté la formation ou qu'ils font le bon choix s'ils décident d'acheter la formation. Donc, voilà, vous l'avez compris. C'est aussi bien pour convaincre les clients d'acheter que pour fidéliser et satisfaire les clients qui achètent déjà parce que c'est des gens qui vont réacheter plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous aimez ce genre de vidéo, euh, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. Je serai ravi de vous, euh, de répondre à vos commentaires aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Et puis, je vous dis à très prochainement pour un nouvel épisode de blog. Ciao Je n'étais pas en nation là. Ciao <rire>